que qu'on c'est que tout ce qui est activité manuelle, technique, avait tendance à reculer dans les centres de loisirs et que là, il y a des savoir-faire techniques, des réflexions, une démarche un petit peu, non plus technologique que scientifique, mais quand même une démarche de ce type-là. J'essaye de choisir l'endroit où la soudure, où, la soudure. Là où il y a une fragilité, va le moins, va, va le moins forcer. Ah, pour l'instant, tu vois rien, mais quand ça va faire le côté, vas-y, mets, mets ton casque. C'est quand même un peu compliqué par un peu de dextérité, je pense. Le petit geste qui s'apprend. Mais je pense qu'il faut surtout bien se protéger. Il va falloir d'abord que je maîtrise la chose avant de pouvoir leur expliquer. Mais ouais, franchement, c'est réalisable, mais il va falloir faire attention. Vous voulez vraiment souder Moi, quand je soude le premier châssis, je suis pas très bon. Puis petit à petit, le geste vient, la régularité vient. C'est quand même un geste professionnel. Maintenant, nous, on peut faire de la soudure, aller réparer un truc, rajouter une pièce, etc. Ça, c'est possible. Sur la caisse à savon, on a le système de direction, avec l'axe qui arrive sur le train avant et puis bah, avec l'aide du volant. On a le système de freinage, qui est un des aspects de la sécurité essentielle, pour pouvoir s'arrêter. Euh, avec pédale, pédale au pied, euh, relier un système de freinage sur les roues arrière. En fait, c'est remonter une, une cale de caoutchouc qui va frotter sur le caoutchouc du pneu. Euh, caoutchouc sur caoutchouc, ça, ça frotte très fort, donc ça freine jusqu'au blocage des roues s'il faut. Quoi. Et puis sinon, le système de frein, bon, ben là c'est avec, euh, avec des barres en métal, mais sinon ça peut être à, avec un système de câble. Après avec notre système de câble, avec le, les serre câbles qui sont ici, on a notre câble qui passe là, qui ressort ici, et là quand on va du coup, appuyer, ça va partir, ça va freiner de l'autre côté. Et de même la direction il y a différents systèmes de direction. Voilà, ça c'est un premier, un premier système où on a, on a notre barre ici, là ça tourne, euh, c'est pris euh, ici, ça vient ici. Tu... Alors après, le problème de ce système là c'est qu'il est très sensible, c'est à dire qu'on n'a pas beaucoup de braquage et euh, dès qu'on tourne un petit peu ça braque, ça braque tout de suite. On en est venu à un autre système euh, du coup, avec, euh, avec euh, des câbles, avec un système de pluie qui fait qu'on a beaucoup plus. Euh, euh, c'est beaucoup moins sensible. Les ceintures donc là, on fait un système comme un harnais, comme en fait, on croise. L'intérêt, c'est que le pilote est bien, pris, euh, est bien pris dans le siège. On a l'arceau, le, le châssis et on a l'arceau de devant. Et en fait, si on met une planche de l'arceau en haut et l'arceau de devant, il faut que la tête du pilote soit à l'intérieur. Des contraintes techniques, des contraintes, euh, j'aurais envie de dire, de sécurité, sont indispensables à respecter, euh, ben, je citerai les ceintures de sécurité 4 points, le fait qu'il y ait de carrosserie qui protège les pilotes, le fait qu'il y ait un arceau de sécurité qui soit euh, euh, au-dessus de la tête du pilote, au-delà du fait qu'il soit équipé de gants, d'un de, de, de, de, casque intégral, de genouillères, de cuillères. Euh, bon il y a un certain nombre de, de considérations de ce type-là quoi qui sont qui sont mises en place que nous on a un peu adapté euh, en fonction des des sortes de loisirs et de l'âge des enfants donc les, les châssis nous sont proposés en fait euh, par les francas c'est par Nicole qui qui, euh, qui fabrique les châssis. Donc le châssis, on a résolu en particulier les choses en Mayenne sur les, sur les centres de loisirs parce qu'on leur, on leur propose des, des châssis en kit qui évite que des trop jeunes qui ne savent pas se lancer encore dans la soudure aient ça à faire et qu'on ait au moins une base de départ qui soit fiable. Un châssis euh, comme ça est proposé à 250 euros pour les structures. Mais base de départ à la partir de laquelle ben, on va pouvoir euh, construire euh, le projet de réalisation Est-ce qu'on a envie de travailler sur un des aspects techniques Sur quelle commande de freinage on va pouvoir mettre Comment on va réaliser la direction Même si la, le système est déjà pensé à l'avance, il reste quand même des choix techniques à faire euh, à l'intérieur de ça. Réaliser le volant, euh, euh, quel euh, habitacle, comment on va... Euh, mettre en place l'habitacle et puis après euh, quelle forme on va lui donner euh, en fonction de thématiques qu'on choisit chaque année donc euh, bah, les, les, les enfants vont être amenés à décider de ce qu'ils veulent faire projet collectif. donc c'est là que le projet collectif Procor C'est pas forcément évident donc on ne demande pas la même chose à des 9-10 ans euh, qu'à des 16-16 euh, ans et plus Mais ils ne font pas la même chose au niveau motricité, au niveau manipulation d'outils on commence à 7 ans je crois si je me trompe pas, à partir de 7 ans ils partent souvent d'un engin, engin hérité d'enfants d'une autre année, mais sur lequel ils vont quand même avoir tout l'aspect habillage à concevoir. Donc du coup, ils vont être confrontés à bricoler du bois, à utiliser effectivement des outils en conséquence, avec l'aide des animateurs. Je suis venue sur ce week-end pour découvrir la caisse à savon. Euh, parce que je ne savais pas du tout ce que c'était, je ne savais pas comment on pouvait mener ça avec des jeunes. On participe aujourd'hui surtout pour avoir des apports techniques au niveau des systèmes de freinage, euh, euh, le siège, la sécurité qu'on peut avoir. Avec mon collègue, c'est un projet qui nous tenait à cœur depuis quelques années et euh, on n'y connaissait rien, donc on a essayé de monter un prototype euh, sans si dur, euh, voilà, un prototype très simple. Et là on est venu aujourd'hui pour vraiment savoir qu'une caisse à savon, comment on peut la fabriquer. Avec les jeunes on jouait déjà avec des planches de skateboard à descente, enfin dans les descentes et puis on s'est dit bah, là ça peut être l'occasion de lancer le projet avec des ados, euh, plus sur là un aspect un peu plus technique et de vraiment de montage de projet sur... Enfin, pour inciter aussi les jeunes à venir plus régulièrement sur les structures à s'impliquer dans un projet. L'idée c'est après euh, de participer à une course officielle et, euh, et de valoriser en fait tout le travail qu'ils ont fait et comme quoi bah, même si on est différent, même si on n'a pas la même âge, le même âge, même si on est porteur d'un handicap, et bah, en s'associant on peut réussir à faire des choses. Et puis, ce qui est intéressant c'est qu'il y a différentes facettes, aussi bien la mécanique, la décoration, que, euh, un peu l'architecture de la caisse. Je pense que pour la mener avec les adolescents, comme de nombreuses activités, je pense que c'est une activité qui... Nous, avant, un nous demande d'être maîtrisé. Donc je pense qu'avec mon collègue, on va acheter un châssis et on va faire tout ce qu'on a appris aujourd'hui, on va essayer de le mettre en œuvre et voir comment on peut le transmettre d'une manière pédagogique aux enfants. Quand on regarde les autres faire, ça a l'air simple, mais c'est vrai que quand on le fait nous-mêmes, il y a toujours cette appréhension, ça fait peur un petit peu, on est surpris. Après, je pense qu'il faut pratiquer, s'exercer et puis ça viendra après. C'est assez accessible à tous. Une fois qu'on a le châssis... Et que bah déjà de partir avec un, châ un châssis, ça permet de, de partir sur des trucs un peu plus simples. Et puis pourquoi pas après euh, développer justement euh, nos châssis et puis changer un peu la forme, euh, enfin la, la structure de la caisse à Ce qui est super avec ce genre de projet, c'est que ça couvre énormément de, de, de, de choses au niveau éducatif. Euh, bah, L'entraide, euh, le dépassement de soi, euh, répondre à des rigueurs euh, techniques. Je pense que c'est aussi un projet à longue haleine. Ça veut dire qu'on commence quelque chose et c'est aussi d'apprendre à le terminer, apprendre aussi à aller au bout des choses. De l'entente, l'écoute euh, dans un groupe, au sein d'un groupe, que le partage d'idées. Euh, que l'apprentissage euh, euh, euh, au niveau technicité, au niveau manipulation d'outils, il y a aussi l'échange de savoir, même avec l'adulte ou même entre eux, entre enfants. C'est-à-dire qu'ils apprennent à communiquer entre eux pour s'entendre, s'écouter et, trans et, et transmettre une idée. Et que les autres acceptent d'apprendre euh, des, des copains aussi. C'est une activité particulière qui se prête au partenariat. C'est-à-dire qu'il y a des savoir-faire techniques dans les villages, dans les communes, euh, de parents, de d'artisans qui euh, vont être à un moment intéressés si on est capable de les associer. L'enjeu de la rénovation des centres de loisirs, c'est-à-dire est-ce qu'un centre de loisirs c'est un lieu fermé où on fait des activités dans son coin ou est-ce que c'est un lieu de vie sociale dans une commune voisine là qui vient de se lancer dans ce projet-là où euh, les employés municipaux et notamment les responsables des services techniques euh, se sont passionnés sur ce partenariat-là et... Les jeunes sont en relation complète tout le temps euh, avec euh, ces gens-là, qui donnent un coup de main ponctuel ou qui disent « Ah non, là les gars, vous n'allez pas me faire les soudures, ça peut être ça, hein, parce que vous n'en pas là, ça, vous, vous les faites, vous nous dites ce que vous voulez. » Mais bon, peu importe, euh, c'est une manière de déplacer le partenariat, mais ça reste un partenariat où c'est toujours au service d'un projet de jeu. Oh, hyper bien, c'est intense euh, et puis j'ai euh... est oh, super bonne expérience. But